C'est bon les gars, j'ai fait une arme euh, dite coquine. Quand tu joues avec ça, c'est que t'es un coquin. Y'a pas un invité aujourd'hui On a Soul King ce soir. Demain, Trivia. Mardi, Gotaga. Clear. Sky Skyrose. Dimanche, euh, David Hallyday. Ça me semble être un planning classique. La semaine prochaine, lundi, y il a le 60 versus 60. Ultra, ultrate, je vous présente l'événement 60 contre 60, organisé par Shoachin. Deux équipes vont s'affronter sur Almazra. La team Koning contre la team Callisto. Pour démarrer les festivités, il y aura deux manches à l'arbalète. Et pour finir, une partie classique en solo YOLO. Pendant la 60 vs 60, l'utilisation de véhicules et de stuff offensifs seront proscrits. Il sera cependant possible d'utiliser des smokes et les paralysants. Utilise le lien ci-dessous pour t'inscrire. L'événement se déroulera le lundi 24 avril à 20h sur la chaîne Twitch du Lord. Donc ça va être un bel événement ça les gars, multi-POV, tout ça et tout, ça nous demande pas mal d'organisation, ça... on se donne du mal. On sait pas si on va y arriver mais on se donne du mal. Hein en légende, en légende les gars. Allo Allo Allo Régale-nous. Le live veut voir, le live veut voir ton shoot. Oh l'horreur, je suis sûr qu'il a un colis. Quel clochard, il a pas de colis, il a juste pris ses armes. Elle est, Elle est, Elle est, Elle est incroyable cette arme. Si j'arrive à gagner avec cette méta chat... J'aime trop la chiméra les gars, je suis pas objectif en vrai. Bien joué mec Super fight Well play hein. GG man GG man Hey GG man Well play Je me balade avec un sniper Qui a 5 balles Et un couteau Bon bah Allons mourir Positionnement parfait sans m'avoir vu. Impressionnant. Impressionnant. Viens mon ref, viens. Viens, je vais t'égorger gros. Quoi, mais ça prend pas Fils de pute, c'est incroyable Complètement dingue. Joyeuse pack, Daniel. Par contre, l'effet mouillé du skin, quelqu'un veut en parler C'est incroyable. Regardez les gars, il y a un effet mouillé sur le lapin. C'est dingue Je trouve ça très stylé. c'est un truc de ouf les parties hein Quoi Attention, attention L'ennemi a déployé un drone de brouillage T'es passé où Arme de base... Ce que j'ai pris les gars. Ce que j'ai pris. Est-ce qu'on est en train d'assister aux parties les plus dures du monde, chat Ok. Ok. Ok ça se passe bien ça se passe bien on panique pas on panique pas on panique on peut paniquer je vais devoir sauter j'ai pas de masque à gaz solution rapide hop la frappe un autre mec sur ma droite hop on va sauter de ce côté hop petit move rapide je sais qu'il y a un mec là je sais qu'il y a un mec à gauche je sais qu'il y a un mec en haut je dois sortir dans les bombes pour profiter de que le mec à droite et celui du haut ne tire pas. Je suis un contre un contre le mec de gauche. Mais où est-il T'es là, sale bâtard. Bien sûr que t'es là. Ah, t'as l'autre mec qui se réveille au, au meilleur moment, logique. Ok. Merde, merde, merde, merde. Wesh. Ok. Pour une fois que c'est pas moi qui me fais focus par deux mecs, c'est un miracle. Ok chat. Ok j'ai. Crac. Oh, c'est pas bon ça. Ouais, c'était sûr c'était pas bon. J'aurais pas. En fait je pensais qu'il allait... Je pensais vraiment qu'il allait se shield. À aucun moment j'ai pensé qu'il allait rétorquer. Ok on a une braderie. Juste ici. Quoi Non. Non. Non. Il manque 150 dollars pour que je puisse m'acheter mon colis. Et dans deux secondes, il va il va m'en manquer 3000. Non. Non. <tousse> oh. Oui. Bon instant. Hein. Ok, Ria désactivée. Qu'est-ce que je fais quand la est désactivée Ok, je me fais allumer. J'ai une question, chat. Est-ce qu'on tente de la terminer avec le sniper Sachant qu'on sait qu'on va mourir. Ou est-ce qu'on prend le Boubou histoire d'assurer la win à la fin Boubou, je gagne. Snipe, je suis sûr de rien. Mais j'ai une grosse tub si je le prends. Putain, fais chier. Oh il y a une grenade Mais pourquoi je viens de me prendre une grenade D'où elle sort Non, oh, mais oh Tu veux quoi T'as pas vu. T'as pas ramassé ton hérisson là l'autre jour ou quoi toi Pourquoi il y a un autre mec qui me rate sur la gauche Il y sans... pas un autre truc là-haut On a Jacob, il a il a avancé. Il s'est pris un colis Jacob Jacob il, se... Jacob, il joue dans les angles, il se refuse de rien gros. D'accord. Ok. C'est dans le top, 10. beau travail. Ça vaut le coup de claquer son masque sur une rotation comme ça. Ok. Je check pas ce qu'il y a à gauche, j'ai envie d'intercepter ça moi. Putain, ils arrivent en même temps. Tu tiens ça Pisse de là. Putain. Ok, Oh 1 okay, Raté. T'as la zone, aucun okay, va Il reste 4 personnes Est-ce qu'il y a un rebond là Peut-être, peut-être, peut-être, alors bien que Pff, Quel jeu de merde, il y a marqué qu'il reste encore 3 mecs en vie J'ai des boules de taureau, chat. Des boules de taureau. C'est quoi ce calcul de ouf pour la para Un Pythagore.